Le romantisme. Ce inspire les artistes de cette époque, quel que soit leur moyen d'expression, c'est la nature, les légendes, la passion amoureuse évidemment, le spleen. Voici Chopin. repeint par, ouais. par Audrey. Repeint par Audrey sur un style en New roll Il avait un gros trac à partir du moment où il s'agissait de jouer à un concert. Alors, il était beaucoup plus à l'aise dans les petits... La musique de. Enfin là, des, des, des salons parisiens, il a vécu vécu à Paris. Et là, au lieu de terminer euh, normalement, il va faire. Surprise. Il insiste. Coup de tonnerre. Et là, ça commence. Morceau, il y a un passage central. Euh, un, un peu hors du temps où il va euh, jouer ces trois notes plein de fois plusieurs fois de préférence si vous avez autour de vous quelqu'un que vous connaissez pas partagez ce que vous avez ressenti avec tout de ce, ce morceau la passion la passion le tourment. le tourment, la puissance, l'émotion, de des images, de l'admiration pour, pour moi, tu <rire> passes à ton 07 après. Euh, là c'est l'image du mécanisme d'une touche de piano droit, donc le piano comme euh, le piano forte est un instrument à percussion, parce qu'on voit le petit marteau là, qui vient frapper les cordes. Gracias.